Merci Karine, donc merci à, à PEA pour, pour cette invitation et merci à tous les, les participants qui sont là, euh, je vais essayer de tenir dans 45 minutes, j'ai un certain nombre de slides donc je vais essayer d'aller rapidement, euh, le, le sujet en fait c'est la question de, de, de la supériorité qui est un terme qui est omniprésent dans, est vrai, dans notre vie quotidienne, dans dans nos conceptions politiques, dans, que ce soit la supériorité d'un sais pas, pain par rapport à l'autre, d'une voiture par rapport à l'autre, d'une personne par rapport à l'autre. Bon, en principe, on n'est pas censé dire qu'une personne est supérieure à l'autre. Je pense qu'on a quand même tous en tête des, des idées de euh, telle personne est, est basse, on euh, n'a que des idées. Une idée très basse ou quelque chose comme ça, et telle autre personne est très spirituelle ou quelque chose comme ça, enfin, ça joue à plein de niveaux, je pense que c'est quelque chose de très fondamental dans nos idées, et j'étais un peu intrigué il y a quelques années en réfléchissant au fait que cette notion de supériorité, il est extrêmement difficile de savoir à quoi elle se rapporte réellement c'est-à-dire de dire précisément ce qu'on veut dire par là. Alors ah, donc je commence un petit peu avec un petit daïs sur la notion de, de métaphore, disons, parce que la supériorité, je pense que c'est une métaphore. Une métaphore, ça se caractérise par le fait qu'il y a un sens littéral et à côté du sens littéral, il y a ce qu'on veut vraiment dire qui n'est pas le sens littéral. Par exemple, quand on parle d'un flot de parole, un flot, c'est un flot de liquide, c'est le flot d'un fleuve, ou d'une cascade ou, ou d'un robinet. Euh, les paroles c'est pas un liquide qu'est-ce qu'on veut dire par un flot de paroles euh, ou quand on dit le temps est long euh, là aussi euh, ça n'est pas la longueur c'est une notion par exemple une ficelle peut-être longue mais le temps ne peut pas être long et donc le sens réel qu'on veut dire ce n'est pas le sens littéral le sens littéral de le temps est long c'est la longueur spatiale le sens littéral de, du flot de paroles c'est un liquide qui, qui, qui coule le sens réel c'est quelque chose de, de différent et je note que donc le langage est rempli de métaphores avec euh, ironiquement quelque part le fait de, même de dire rempli en soi c'est une métaphore le mot métaphore c'est une métaphore euh, on peut même remarquer que le mot littéral c'est une métaphore parce que quand on veut dire quelque chose littéralement ça ne va pas dire avec lettres c'est un peu autre chose et je pense que les métaphores c'est quelque chose d'un peu traître parce que quelquefois ça, ça cache un sens réel qu'on a du mal à définir, et c'est le cas, je pense, de la notion de, de supériorité. Dans certains cas, c'est facile, le sens réel d'un flot de parole, c'est quand on a une parole rapide, sans interruption, comme un liquide, donc ça coule, entre guillemets, c'est-à-dire que la métaphore fonctionne très bien, mais dans le cas de la supériorité, le sens littéral de supériorité, ça veut dire plus haut, c'est-à-dire plus, plus loin du centre de la Terre, à un niveau plus élevé. Euh, un niveau c'est un sens géométrique euh, un sens géographique disons plus loin du sens à la terre par exemple quand on parle de membre supérieur ou d'étage supérieur d'un immeuble là c'est le sens littéral de du terme supérieur qui a la même chose que le sens euh, le, le sens euh, le sens réel mais quand on parle par exemple euh, quand on dit euh, les, les spécistes disent les humains sont supérieurs aux animaux, ils ne veulent pas dire que les humains habitent à l'étage et les autres animaux habitent au rez-de-chaussée. Ce euh, n'est pas le sens géographique, le sens géométrique du terme qu'ils emploient. Alors, quel est le sens réel Donc, là, on voit bien que c'est une métaphore, qu'il y a un sens réel qui n'est pas euh, le même que le sens, euh, le, que le sens littéral. Ah la question est, quel est ce sens réel et comment ce sens réel se compartit à la relation qu'on est en train d'affirmer entre les humains et les autres animaux, les humains et les cochons Alors, En cherchant un petit peu, j'ai trouvé une page sur Internet qui est assez représentative de la manière dont le terme supériorité est utilisé, par rapport aux animaux en particulier. C'est une page un petit peu de réflexion philosophique à destination des enfants. Et c'est un discours qui est très semblable au discours officiel, tout en ayant un petit peu un bémol, parce qu'on sent derrière que une certaine conscience du fait qu'il y a les, des, des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce discours. Mais c'est un discours quand même, au départ, spéciste. Ça, ça, on expose les, les idées spécistes. Donc la supériorité de l'homme sur l'animal, euh, l'homme a été su jugé supérieur à l'animal, notamment dans les textes bibliques, la soumission de l'animal par l'asservissement ou la domestication en fait un être inférieur. Bon. On, on, on voit un petit peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire on a l'idée que le, euh, la soumission de l'animal, le fait que l'animal obéit aux ordres des humains, en fait un être inférieur, mais on ne sait toujours pas ce que ça veut dire être un être inférieur. On a simplement la conclusion, Alors on a le, le fait que les, les animaux sont soumis aux humains. Conclusion, c'est un être inférieur, mais le fait d'être un être inférieur, ce n'est pas la même chose que d'être soumis. C'est la conclusion du fait que les humains sont soumis. C'est une conclusion qui est déduite d'un fait qu'on constate, mais on ne sait pas très bien en quoi consiste qu cette conclusion. On continue, on verra que c'est un peu la même chose. Dans les récits bibliques, l'homme est jugé supérieur à l'animal. On ne sait toujours pas ce que ça veut dire. La société humaine est pour certains une preuve de cette supériorité. Donc, on a une preuve de quelque chose, mais on ne sait toujours pas ce que c'est cette quelque chose, tout comme ses, ses capacités intellectuelles et créatrices. Ensuite, on a encore un autre, une autre chose assez, assez semblable. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu, on, dont on suppose que c'est la source un peu de toute supériorité, toujours sans savoir bien ce que ça veut dire, et si, les animaux, et si les animaux sont également des créatures divines, Dieu a offert la terre et les animaux à l'homme. L'homme est donc jugé supérieur à l'animal. Donc là encore, on a le, le fait que les animaux sont soumis aux humains, euh, qui est euh, la preuve d une, d une, de la supériorité, sans jamais que, ça ne soit, que cette supériorité soit définie. Je pense que <coughs> cette... Euh, cette chose qui n'est jamais définie, euh, cette supériorité, ça n'est évidemment pas, et je reviendrai dessus, après constituée par les simples supériorités factuelles qui seraient que les êtres humains euh, arrivent mieux à nager que les poissons, ce qui n'est pas vrai, ou arrivent mieux à voler que les oiseaux, ce qui n'est pas vrai non plus, ou arrivent à mieux aller sur les autres planètes que les oiseaux, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas ça qui constitue la supériorité elle-même. La supériorité dans chaque fois, et ch chaque cas, on a un ensemble disparate de faits, euh, comme le fait que les humains dominent, sont plus forts que les animaux, etc. Et dont la conclusion, c'est toujours la supériorité, c'est-à-dire un objet unique. Donc, je pense que la seule façon de comprendre cette notion de supériorité, c'est de comprendre que cette notion de supériorité est une notion essentialiste, c'est-à-dire qualifie ce qui est censé être un objet que nous aurions à l'intérieur de nous et qui est notre essence, qui est la chose qui nous constitue d'une façon très, très profonde. Et cet objet qui serait à l'intérieur de nous, donc peut-être, selon cette vision des choses, supérieure ou inférieure, donc possède ce que j'appelle un certain niveau, une certaine hauteur puisqu'on parle de supériorité et d'infériorité, et que c'est cette hauteur qu'on compare métaphoriquement à la hauteur par rapport à la Terre, à la distance par rapport au centre de la Terre. Euh, J'essaierai d'expliquer un petit peu pourquoi. Et donc la supériorité qualifie notre essence supposée, les attributs concrets, donc euh, le fait que nous soyons capables de raisonner, que nous ayons une intelligence comme ci, comme ça, euh, tous ces attributs concrets ne constituent pas cette supériorité mais en sont les signes, en sont les preuves euh, là je prends une, euh, la, la suite du même site qui dit euh, la, la société humaine preuve de la supériorité humaine pour certains la société humaine est une preuve de la supériorité de l'homme sur l'animal, l'homme peut vivre en société discerner le bien et le mal ce que l'animal ne peut pas donc voilà, donc c'est la preuve. Si A est la preuve de B, c'est que A et B sont des faits différents, que je vous disais, l'homme peut vivre en société, il sait distinguer le bien du mal, il a soumis les autres animaux, il est intelligent, et ainsi de suite. Donc, l'homme est supérieur, et le fait que l'homme soit supérieur, c'est un fait qui est séparé, qui est prouvé par ces faits initiaux, mais qui, dont on ne sait toujours pas de quoi il est constitué. Alors, je pense que la raison pour laquelle cette métaphore marche, puisque a priori, on ne sait pas pourquoi elle marcherait, puisqu'on ne sait pas de quoi est constituée cette essence supérieure, je pense que la raison pour laquelle cette métaphore marche, c'est que au cœur de cette métaphore, il y a l'idée que la supériorité essentielle est liée de façon très forte à la supériorité en termes de pouvoir et de capacité à dominer dans le sens de donner des ordres d'utiliser de, euh, les autres d'avoir voilà, le pouvoir brutal sur, sur les autres donc c'est une métaphore de pouvoir c'est par la notion de pouvoir que se fait l'analogie avec la supériorité littérale c'est à dire la, la hauteur par rapport à la terre l'être suprême, c'est à dire le plus supérieur dans cette vision c'est le dieu tout puissant le dieu euh, dont le pouvoir est le maximal, c'est-à-dire euh, il est supérieur, parce qu'il a cette puissance. Et je pense que cette identification entre la, le pouvoir et la supériorité géométrique, la distance par rapport à la Terre, se fait euh, par le fait que nous naissons tous petits et soumis, et, euh, soumis aux grands, qui sont au-dessus, qui sont supérieurs par leur force, et qui en même temps revendiquent la possibilité et le droit de nous, euh, nous, nous donner des ordres, donc et, qui, sont, qui revendiquent une certaine supériorité, je dirais, euh, morale, supériorité en termes de droit. Aussi le fait que la supériorité, c'est quelque chose de très important d'un point de vue militaire, euh, ça l'a été, je pense, pendant toute l'histoire humaine, et ça l'est sans doute encore dans beaucoup de circonstances aujourd'hui, une position militaire dominante en haut d'une colline. Les flèches, elles ont plus de puissance quand on est en haut. Euh, quand on est à terre, par contre, on est, on est en position, euh, on, est, on est mal par rapport à l'ennemi, on est euh, plus bas. Et donc, euh, cette métaphore de supériorité, en son cœur, c'est une métaphore de pouvoir. Et je pense que c'est quelque chose qui est important à noter, parce que, si ce n'est que parce que cette notion de supériorité, elle est souvent. Perçu comme étant quelque chose d'assez éthéré, comme étant quelque chose d'assez spirituel, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais comme étant quelque chose de, de supériorité, de la supériorité par la, le raffinement, euh, quelque chose de beau et de léger, alors qu'en son cœur, je pense que cette supériorité, c'est d'abord l'idée de force brute qui euh, justifie le pouvoir qu'on a, qu a sur les autres. Et là, j'ai euh, donc la citation toujours de, de, de la, du même site, dont l'animal a un être inférieur. Euh, la soumission à la domestication de l'animal par l'homme semble prouver que l'animal était inférieur à l'homme. Voilà. Donc, euh, et je pense que cette, cette idée de supériorité comme étant, comme, comme rassemblant à la fois la force et euh, le, le droit de, de, de se considérer comme meilleur que l'autre. Ça se retrouve à, en plein de, à plein de moments, le caractère humiliant de la faiblesse. Je pense que les gens, quand ils sont en position de faiblesse, ils ne se sentent pas seulement euh, voilà, de faiblesse, je, je suis incapable de, de m'imposer. Ils se sentent aussi humiliés par leur position de faiblesse. Je suis plus fort que toi, ça veut dire que je te suis supérieur et ça me donne tous les droits. Et je pense que ça fonctionne dans le sens inverse aussi. C'est-à-dire, je suis supérieur à toi, ça me donne le droit d'exercer ma force sur toi. C'est-à-dire que les, euh, cette idée de supériorité, elle est à la fois euh, prouvée, et prouvée par le, le pouvoir que j'ai sur les autres, et elle justifie le fait que j'ai le pouvoir sur les autres. Il y a, a là-dedans, je pense quelque chose de l'ordre de la justice immanente, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un ordre du monde avec les supérieurs qui tout naturellement, la nature voudrait que les supérieurs commandent et ainsi de suite. Alors cette supériorité d'essence, comme je disais, c'est quelque chose qui qui donc est censé être prouvé par des faits concrets, qui est censé justifier le droit qu'on a sur les autres, qu'on peut prendre sur les autres et il est important de noter que là, on a dès lors un double rôle de cette attribution d'essence. C'est quelque chose qui a un rôle, qui, qui a un côté descriptif, c'est-à-dire que c'est parce que, de fait, j'ai plus d'intelligence qu'une mouche, ou je suis plus fort que la mouche, ou que euh, je suis… Euh, euh, voilà, tout ce qu'on qu met dans le côté descriptif de de, de l'intelligence qui prouve que j'ai une essence supérieure et en même temps cette essence supérieure est censée posséder un côté prescriptif c'est-à-dire justifie que, que, que j'ai un droit sur les autres cette supériorité cause des c'est-à-dire cette supériorité est censée se traduire par une intelligence supérieure et est censée justifier le statut éthique que, que je m'attribue dans ça par exemple, le fait que les humains fabriquent des outils, euh, donc les humains sont supérieurs aux animaux, c'est-à-dire le fait que les humains fabriquent des outils et le signe prouve que les humains sont supérieurs aux animaux, et le fait que les humains sont supérieurs aux animaux donne aux humains le droit de manger les animaux. Euh, un autre exemple euh, que je trouve assez éclatant, c'est celui des Jeux olympiques de 1936 en, à Berlin, donc euh, où les nazis ont voulu faire de ces Jeux olympiques un peu le, euh, la démonstration de la supériorité de la race aryenne sur les autres par le fait que les Allemands allaient gagner beaucoup de médailles, médailles, allaient gagner plus de médailles que les autres. Donc l'idée, c'est que parce que les, le, c'est l'idée que les aryens le fait que les Ariens courent plus vite, qu'ils avaient démontré dans ces Jeux Olympiques, démontre que les Ariens sont supérieurs, et donc démontre que les Ariens ont le droit de faire toutes les atrocités qu'ils ont commises après, parce qu'ils sont supérieurs, euh, supérieurs aux autres. Et au centre donc, de, ce, de, ce, de, de ce raisonnement, il y a l'idée que la supériorité est une chose réelle que nous avons en nous qui se traduit par un certain nombre de faits, le fait de courir plus vite, le fait de savoir fabriquer des outils, et qui, de l'autre côté, sur son versant éthique, son versant prescriptif, justifie que nous nous attribuions des, des, des, des, des droits. Donc, l'intermédiaire essentialiste de la supériorité permet de faire un lien là où, a priori, il n'y en a pas. C'est-à-dire que si on enlève cet intermédiaire essentialiste et qu'on dit les humains savent fabriquer des outils, donc ils ont le droit de manger les animaux, ça, ça marche pas. On ne voit pas le rapport entre le fait de fabriquer des outils et le fait d'avoir le droit de manger les animaux. Ça n'est pas plus clair comme rapport que de dire euh, je ne sais pas que moi je porte des lunettes, donc j'ai le droit de me gratter les, les oreilles ou de « je suis né un mardi, donc j'ai le droit de manger les animaux ». Ce sont deux faits qui, a priori, n'ont pas de rapport entre eux. Ou encore, les ariens courent plus vite, donc ils auront le droit de massacrer les juifs. On ne voit aucun rapport entre les deux. Le seul moyen de comprendre le rapport, c'est de supposer que le fait que les ariens courent plus vite est censé être le signe, est censé être l'indice de cette attribution de supériorité. Ah, il faut bien être clair, quand je parle d'attribution de supériorité, que je parle de, de ce qu'on peut appeler supériorité absolue ou euh, supériorité euh, euh, essentielle, supériorité d'essence. Supériorité d'essence d'une personne est censée être une chose unique qu'elle a, qu a, qu a, qu a en elle. Alors que la supériorité factuelle, bon, ça peut être n'importe quoi. Euh, a est de taille supérieure à B, A court plus vite que B, A est plus intelligent et de masse supérieure, c'est-à-dire est les plus gros, et plus poilu, on peut prendre n'importe quelle caractéristique et on peut en faire une supériorité. Et des supériorités factuelles, il y en a euh, des, des milliards qu'on peut trouver. Et ces supériorités, il n'y a pas, a priori, lieu de les contester. C'est-à-dire que ça peut être vrai ou faux, mais il n'y a pas de problème de fond dans le fait de considérer qu'une personne pèse plus qu'une autre personne qu'elle est plus poilue, qu'elle est plus grande, qu'elle est plus petite ou qu'elle est plus intelligente. C'est de l'ordre du factuel, Il devrait être déterminé par des moyens euh, factuels. Cette supériorité, elle a le terme supériorité, mais a priori, ça ne veut pas forcément dire que quelque chose est meilleur. Par exemple, un vélo peut avoir des, des roues d'un diamètre supérieur. Le diamètre supérieur, ce n'est pas forcément meilleur. Une température peut être supérieure. C'est bien ou c'est pas bien. L'âge peut être supérieur. Donc, ces supériorités factuelles, elles sont, peuvent très bien être parfaitement neutres. Dans d'autres cas, c'est des choses qui sont a priori bonnes, comme le fait d'avoir une vue supérieure ou une force supérieure, c'est plutôt bien d'avoir plus de force ou de courir plus vite. Mais le fait de, de courir plus vite, ça reste un fait isolé, je cours plus vite, point. Ça, ça n'est pas, pas a priori la même chose qu'une supériorité d'essence, qu'une supériorité absolue. Donc pensez, ces supériorités factuelles, je parlerai de supériorité factuelle positive quand elles sont a priori une bonne chose, c'est-à-dire avoir une vue supérieure ou être plus intelligent, mais qui ne constituent pas, ça reste des supériorités factuelles, donc qui ne constituent pas une supériorité d'essence. Alors que dans le système potentialiste donc de la supériorité, ces supériorités factuelles positives sont immédiatement vues comme étant la preuve de la supériorité essentielle, les indices de supériorité essentielle. Les Aryens sont supérieurs aux autres races, la preuve c'est qu'ils cou courent plus vite. Le fait qu'ils soient supérieurs est censé leur donner une meilleure forme physique ou est censé leur donner euh, une meilleure... Euh, je ne sais pas, une meilleure aptitude à la guerre, ou plein de choses comme ça, une meilleure intelligence, une meilleure intuition du monde, ou tout ce que les, les, les Allemands, les nazis les attribuaient à la, à la supposée race arienne, donc, euh, sont euh, causés par sa supériorité essentielle. Donc, ces signes... Euh, ces, ces supériorités factuelles positives ont une valeur diagnostique, sont des signes de la supériorité essentielle, de la même façon que le nez qui coule est causé par le rhume. Le nez qui coule, ça n'est pas la même chose que le rhume, mais c'est causé par le rhume et donc c'est le signe d'un rhume. Voilà. Donc, euh, Ce système-là, il a une certaine cohérence, c'est-à-dire la supériorité ou l'infériorité essentielle, elle se traduit par un certain nombre de signes et en même temps, elle justifie en particulier des droits, le droit de dominer, le droit de, de manger les autres ou de les massacrer. Le seul point qui ne va pas dans ce système, c'est que, de fait, les essences n'existent pas. Les essences euh, au sens dont de, de on parle ici, c'est-à-dire quelque chose d'attribué à un être, donc les essences, il y en a de multiples qu'on attribue aux êtres, donc on parle d'essence d'être humain, c'est-à-dire l'espèce humaine est une notion, je pense aussi, essentialiste, en tout cas très largement. On est, euh, le fait d'être un être humain, c'est quelque chose qui nous constituerait au plus profond de notre même, de, de, notre, de, de notre être. Le fait d'être une femme euh, ou un homme, c'est donc l'essentialisme de genre. Le fait d'être noir ou blanc, donc ça serait une essence de, de race, donc euh, ces histoires, ces idées d'essence supérieure ou inférieure, c'est ce qui est postulé par ces idées essentialistes, et c est, c est, cette essence, et je pense que c'est peut-être même quelque chose qui définit la notion d'essence, j'en suis pas très sûr, donc je ne veux pas l'affirmer, mais qui forme une sorte de pont mystérieux entre le factuel et euh, le prescriptif. Euh, euh, ça permet de dire que parce que telle personne court plus vite, elle a le droit de massacrer et ainsi de suite donc c'est des choses qui sont à double face cette essence, hein, une face prescriptive et une face euh, causale, factuelle euh, et l'indice de l'existence des essences c'est censé être les signes concrets tout, euh, de même que le rhume c est, c est le, le méticou, c'est le signe concret du rhume sauf qu'aujourd'hui Enfin, je pense que cette vision essentielle du monde, elle a eu une certaine euh, validité. On peut comprendre qu'on ait voulu expliquer les choses comme ça, mais aujourd'hui, c'est une explication dépassée. De fait, on n'a plus aujourd'hui aucune raison de, de croire en ces essences. Je veux dire que les, euh, les... Tout comme le rhume, le nez qui coule, on connaît un certain mécanisme qui fait que les virus euh, s'accrochent à telle ou telle, euh, telle ou telle cellule, produisent telle ou telle réaction, produisent telle ou telle réaction du système immunitaire, et ainsi de suite. Donc, on connaît un certain mécanisme qui amène du rhume jusqu'au bout. Nous, avons, nous savons que euh, le fait qu'un qu être soit un humain, on sait qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui font que notre ADN produit telle ou telle protéine qui produit le développement du cerveau de telle ou telle manière, et donc que le, le, notre, notre intelligence qui est supérieure disons à celle d'une mouche, elle est causée par toute une suite de mécanismes euh, chimiques, physiologiques, qui n'ont rien à voir avec l'attribution d'une naissance supérieure aux êtres humains. Euh, quand un être humain, euh, il y a un certain nombre de ces mécanismes qui sont modifiés, cet être humain n'aura pas une intelligence supérieure, c'est le cas d'un certain nombre de, de, de personnes handicapées mentales, ça reste des êtres humains, mais il n'y a pas une, une essence de l'être humain qui jouerait et qui aurait euh, été euh, euh, l'explication normalement de l'intelligence supérieure et qui là aurait raté son coup et qui... Euh, voilà, et qui euh, qu'il faudrait faire intervenir dans, dans, dans cette chaîne explicative. De la même façon qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de postuler l'existence des dieux pour euh, expliquer le tonnerre, pour expliquer les éclairs, les orages, on n'a plus besoin de, de postuler que c'est Zeus qui est en colère, on n'a plus besoin de postuler ces idées d'essence, et en particulier d'essence supérieure ou inférieure pour expliquer en particulier, les euh, caractéristiques euh, factuelles qui peuvent être euh, supérieures, c'est-à-dire avantageuses ou désavantageuses euh, des, des, des individus. Donc, l'essence, l'idée d'une essence supérieure, d'une supériorité essentielle, devrait être tout simplement mise à la poubelle. On ne devrait plus en parler. Ce n'est pas qu'on ne, qu devrait dire ça n'est pas ça n'est pas justifié. Euh, que tel individu est supérieur à tel individu, parce que tel individu, en fait, est aussi intelligent qu'un autre, ou quelque chose comme ça. Non, on devrait mettre entièrement la notion essentialiste de supériorité à la poubelle. Alors, j'en viens, donc, à l'idée d'égalité, de, de, parce que, justement, je pense que cette idée d'égalité, elle, est, elle, est, elle devrait subir le même sort que l'idée essentialiste de supériorité, c'est-à-dire l'idée d'égalité est quelque chose, je pense, euh, fondamentalement essentieliste. Alors, je pars de, du fait que cette, cette idée d'égalité, moi je, je l'ai mise en avant et je l'ai affirmée pendant de nombreuses années, euh, c'est quelque chose qui a été affirmé euh, par beaucoup d'antispécistes, je même que pour beaucoup de personnes c'est même le, le cœur de l'antispécisme, c'est une formulation très, très centrale de l'antispécisme, ça, ça peut commencer peut-être avec Peter Singer, donc dans le chapitre 1 de la libération animale qui dit, euh, qui est intitulé « Tous les animaux sont égaux ». Euh, le, je pense aussi au groupe de Paola Cavalieri qui été assez influencé euh, qui s'appelait « Igualians Animal » et « Égalité animale ». Les cahiers antispécistes ont la nommé « Réflexion et action pour l'égalité animale ». Euh, PEA, euh, le, le nom de PEA, c'est pour l'égalité animale. Donc, quelque part ici, je suis en train de, de vouloir contester euh, toutes ces choses-là, y compris euh, le, le nom de, de notre hôte. Bon, je ne veux pas, euh, avec ces qui que ce soit, je ne suis pas en train de dire euh, il faut tout de suite changer les choses. Je, je suis en train juste d'essayer de, de, de, de, de, de lancer un débat sur le fond de cette notion d'égalité animale. Donc, euh, si je dis aujourd'hui que, que cette notion d'égalité animale, elle est problématique, euh, bon, voilà, est-ce que j'ai changé de kazakh Est-ce que je suis plus antispéciste Et Si on voit l'antispécisme comme étant défini par l'égalité animale, ça pose un peu un problème. Là, j'ai repris un dessin euh, sans demander le copyright, c'est peut-être très mal, mais bon, euh, que j'ai vu récemment sur Facebook, euh, ces deux chats qui sont en train de parler en étant... Euh, sur des, des moutons. Donc euh, on a là encore une position géographiquement supérieure. Et les chats euh, parlent d'un refuge antispéciste. C'est nos humains qui les ont recueillis, ces, ces deux moutons. Ils veulent créer un refuge antispéciste. Antispéciste, ça veut dire qu'on va tous être égaux. Euh, non, non, c'est juste un truc entre subalternes. On reste toujours les mêmes. C'est-à-dire parce qu'ils sont dessus. Euh, bon, ça se moque un peu des chats qui se croient toujours supérieurs aux autres euh, animaux, mais dans le fond, ça illustre à la fois cette, euh, cette, euh, cette coïncidence entre la position supérieure géométrique et l'idée de supériorité morale et essentialiste, et aussi le fait que, antispéciste, c'est censé vouloir dire qu'on n'est pas supérieur, on est tous égaux. Alors, pour comprendre euh, l'enjeu le, ici, je pense qu'il faut voir que quand Singer a, par, a, a affirmé « tous les animaux sont égaux », c'est en reprenant donc l'affirmation qui était euh, très mise en avant à ce moment-là, à son époque, donc après les années 60, les mouvements pour les droits civiques des Noirs, le féminisme et tout ça, donc qui est tous les, anim, tous les humains sont égaux. Donc il a repris ça, simplement en décalant sur les, les, les animaux. Donc l'origine de ça, c'est euh, l'égalité affirmée euh, entre humains. Mais en même temps, Singer, il reconnaît tout de suite que de fait, les humains sont pas égaux. C'est un peu paradoxal. Il, il, dit, il parle des, des personnes qui veulent des personnes, disons, racistes, sexistes, euh, ceux qui veulent défendre un modèle de société hiérarchique inégalitaire ont souvent fait remarquer que quel que soit le critère que nous choisissons, il est tout simplement faux de dire que tous les humains sont égaux. Et ça, Singer le reconnaît, il est faux de dire que tous les humains sont égaux. Et il réinterprète l'affirmation d'égalité en disant le principe d'égalité des êtres humains n'est pas la description d'une hypothétique égalité de fait parmi les, les humains, c'est une prescription portée sur la, portant sur la manière dont nous devons traiter ces êtres humains. Et donc, cette prescription, il la formule en termes de principe d'égale considération des intérêts. Sauf qu'il a reformulé ça, mais il a abandonné son affirmation de départ. C'est-à-dire que cette prescription sur l'égale considération des intérêts, ce n'est plus une prescription d'égalité entre tous les animaux. Pourtant, il continue à utiliser le slogan « Tous les animaux sont égaux ». Et ce slogan, cette affirmation d'égalité euh, de, de tous les êtres en question, c'est ce qui prévaut au sein des luttes d'égalité humaine, les luttes égalitaristes humaines, les luttes antiracistes, antisexistes. Antiraciste, on dit que tous les êtres humains naissent égaux en dignité. On affirme l'égalité de la dignité. Pardon, la dignité, c'est un, un autre mot pour dire égaux en essence. plus de essence, parce que la dignité, ce n'est pas une substance chimique qu'on pourrait très bien analyser. C'est quelque chose qu'on trouve nulle part dans les gens, c'est quelque chose d'imaginaire. Donc, l'égalité de dignité, je pense que c'est l'affirmation d'une chose que l'égalité de l'égalité d'essence. Donc, c'est cette idée d'égalité d'essence qui prévaut au sein de, de, de, de lutte des luttes pour l'égalité, des luttes égalitaristes humaines. Alors, je note que, que l'affirmation d'égalité, c'est-à-dire le, le fait d'affirmer l'égalité, ce n'est pas la seule façon de contredire l'idée de supériorité. Si on a une affirmation comme A est supérieur à B, on peut voir le contredire en disant « A et B sont égaux ». Mais dans ce cas-là, on est en train d'affirmer quelque chose sur leur essence. On est en train de dire <coughs> « ce n'est pas vrai que l'essence de A est au-dessus de l'essence de B <coughs> ». On est en train de dire que l'essence de A est au même niveau que l'essence de B. Mais ça présuppose qu'on continue à considérer qu'il existe quelque chose qu'on appelle une essence d'essence, et qui aurait un attribut qui serait le fait de pouvoir être plus ou moins haut, plus ou moins élevé. Une autre façon de contredire A est supérieur à B, c'est de dire que ce n'est pas vrai, car l'idée d'essence est une idée vide. Il n'y a pas d'essence qui pourrait être supérieure ou inférieure. C'est comme si quelqu'un me dit, mon karma <coughs> Est, est, est meilleur que le tien, je peux lui répondre non, ton karma et le mien sont aussi bons l'un que l'autre. Mais si je dis mon karma et le tien sont aussi bons l'un que l'autre, je suis en train de valider l'idée qu'il existe un karma. Je peux au contraire répondre non, il n'existe pas de karma, donc dire que ton karma est supérieur et plus beau que le mien, et plus bon que le mien, et meilleur que le mien, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, ce sont deux façons différentes. La première, elle valide l'existence du karma. La seconde, elle met les choses à plat et dit ce que tu dis au départ n'a pas de sens. Et ça, je pense que que que c'est la même chose pour la notion de supériorité. On peut dire tous les humains sont au même niveau sur l'échelle inférieure supérieure. C'est-à-dire ça implique d'admettre l'idée de l'infériorité et de la supériorité, simplement de dire, d'affirmer que non, il se trouve un peu par coïncidence qu'on est tous au même niveau. Et l'autre façon de dire, qui est donc, je pense que vous avez compris, celle que je défends, qui est de dire la supériorité, la notion de supériorité est une notion essentialiste qui est vide de sens. Alors, je pense que cette, cette distinction n'est pas quelque chose de, n'est pas une simple nuance sans importance pratique, je pense qu'elle est centrale et qu'en particulier, ça se traduit par ce que j'appelle la fragilité de l'idée d'égalité humaine. Les antiracistes et les antisexistes tels qu'ils sont aujourd'hui veulent constamment affirmer l'égalité humaine mais tout en conservant le cadre de pensée de la supériorité d'essence, de, de l'idée de supériorité d'essence. Mais l'idée de supériorité des sens de assurer ça se traduit par des signes, par des symptômes. Et ces symptômes sont des supériorités factuelles, c'est-à-dire tout comme les les, les nazis disaient, les, la supériorité de la race aryenne se traduit par le fait qu'on court plus vite. Les les idées de l'idée de d'égalité devrait se traduire aussi par quelque chose de factuel. Mais quels sont les signes pour l'égalité des, des sens Les signes sont censés être l'absence de supériorité factuelle. Donc, on est obligé, si on veut affirmer l'égalité humaine, on est obligé, on est amené presque automatiquement à vouloir affirmer le fait qu'il n'y a pas de supériorité factuelle. Donc, il y a une sorte de négation panique de toute supériorité factuelle. Ça va jusqu'à la thèse qui est sortie récemment d'une personne qui affirme que... Euh, qu'il n'y a pas vraiment de différence, par exemple, de taille euh, entre les hommes et les femmes, que cette différence de taille serait quelque chose qui serait, résulterait euh, de, de quelque chose de culturel qui aurait été imposé aux femmes, mais que foncièrement, de manière essentielle, les femmes ne sont pas plus petites que les, les hommes parce que l'idée que les hommes seraient plus grands en taille, simplement en nombre de centimètres, est ressentie comme quelque chose qui met en qui met en danger l'idée d'égalité, de, de, d'essence entre les hommes et les femmes. Donc toute différence factuelle entre humains est vécue comme une menace pour l'égalité d'essence. Si je dis, c'est bien d'avoir quelque chose d'aussi simple que de dire, c'est bien d'avoir l'usage de ses jambes, c'est-à-dire de ne pas être paralysé, les gens vont dire, ah non, tu es en train de dire que tu es supérieur aux handicapés moteurs qui sont en chaise roulante et qui n'ont pas l'usage de leurs jambes. Moi, je pense qu'on doit pouvoir dire que c'est quand même une bonne chose d'avoir l'usage de ses jambes, sans considérer que ça constitue une supériorité essentielle, une supériorité d'essence de, des personnes qui n'ont pas de, de, de, de, de paralysie sur les personnes qui sont paralysées. Euh, les A sont plus intelligents que les B. Là, c'est la chose peut-être la plus, la, plus, la plus classique et qui fait réagir le plus aujourd'hui c'est ressenti comme étant l'affirmation d'une supériorité des A par rapport aux B. Ce qui a pour euh, euh, effet secondaire très néfaste, qu'on euh, est en train de dire grosso modo que des personnes qui réellement et clairement sont moins intelligentes que d'autres, je pense aux handicapés mentaux, euh, seraient inférieures ou alors il faut faire des acrobaties pour dire « mais non, mais non, ces personnes ont une intelligence mais différente, etc. » Est on est toujours obligé d'essayer de, de, de nier l'existence de différences factuelles et davantage des uns par rapport aux autres donc il y a une façon où on essaye de les nier c'est d'affirmer que finalement ces différences factuelles elles proviennent de l'environnement donc euh, et pas de et l'environnement est censé être quelque chose qui, euh, qui qui triche qui fait qui annule le fait qu'elles puissent être des traductions de différences d'essence donc l'affirmation que toute différence est, est acquise, euh, que c'est la querelle euh, qu'on appelle classiquement de l'inné et de l'acquis, euh, la thèse de la page blanche, c'est-à-dire l'idée que les humains euh, n'auraient rien euh, qui, qui soit inné, parce que quelque chose d'inné serait censé euh, constituer une supériorité ou une infériorité des, des sens. Donc c'est quelque chose que Pierre Sigler, donc dans un article récent sur l'amorce, euh, a, a bien démonté, euh, la thèse de la page blanche est fausse, mais plus qu'elle est fausse, je dirais euh, qu'elle est évidemment fausse. C'est-à-dire qu'elle est clairement, très clairement fausse. Si on réfléchit même deux minutes, on constatera, avec un minimum de connaissances de biologie, qu'il n'y a aucune raison, enfin, qu'il est bien clair que les gènes ont une influence sur l'intelligence. Le cerveau se développe à travers des mécanismes qui à la base, sont, ont une composante génétique évidente. Euh, on n'est pas des êtres, des êtres lunaires, des, des êtres désincarnés. Et il n'y a aucune raison non plus qu'entre différents groupes, groupes humains, séparés dans l'évolution par des, des, des siècles et des siècles, il n'y a pas des, des, des différences entre les, les gènes qui se traduisent par des différences euh, d'intelligence de groupe ou de choses comme ça et les, les, les antiracistes et les antisexistes se, se, re, se sentent obligés de nier ces choses qui d'un point de vue scientifique sont des évidences et donc niant cette évidence scientifique et rationnelle laisse la raison et la science aux racistes et aux sexistes et c'est quelque chose je pense d'extrêmement grave et la raison de cette situation, c'est que les antiracistes aujourd'hui et les antisexistes aujourd'hui sont de façon massive, essentialistes tout comme les racistes et les sexistes. Les racistes et les sexistes se revendiquent en général de l'essentialisme. Il n'y a pas de problème avec le fait qu'ils sont essentialistes, ils sont dire, en cohérence avec leur vision du monde. Le problème, c'est que les, les anti-racistes et les antisexistes eux-mêmes restent essentialistes. Ils, sont, ils se placent donc sur le terrain des racistes et des sexistes et se placent en position de faiblesse énorme. Aussi, le fait que la vision essentialiste, elle est source de mépris. C'est le mépris des moins intelligents, c'est ce que j'ai dit. C'est à partir du moment où des êtres sont de fait moins intelligents, sont... Euh, sont moins capables de, de, de, de se débrouiller eux-mêmes. On insiste que, que, que, que tous les humains sont égaux, et donc ceux qui, de fait, de façon évidente, ne sont pas égaux, eh ben, on les méprise, qu'on veuille le dire ou non. L'insistance qu'on a sur l'égale intelligence des groupes humains, c'est je, je le vois vraiment comme quelque chose de grave envers les handicapés mentaux qui, implicitement, sont considérés comme étant essentiellement inférieur euh, Le mépris des faibles en général, qui sont un signe d'infériorité, donc tout ça c'est quelque chose qui vient, je dirais, de l'origine euh, géométrique de la notion de supériorité, euh, c'est-à-dire que la, les faibles, c'est un signe d'infériorité, et en particulier on considère que l'idée que euh, tel groupe ait besoin de tel autre groupe pour se libérer, non, il faut que ça soit à la force de ses poignets c'est en montrant qu'on est les plus forts, qu'on se montre digne d'être des humains à égalité des autres. Je pense que là aussi, c'est quelque chose de très grave, parce qu'il y a des humains qui, de fait, ne sont pas capables de se libérer eux-mêmes, sans parler des non-humains. Donc, c'est vraiment une source de, de, de l'épée. C'est une impasse. Euh, pour l'égalité humaine, euh, l'idée d'égalité humaine, c'est quelque chose qui est un décalque de l'idée d'égalité. L'égalité animale est un décalque de l'idée d'égalité humaine. Et euh, quand on considère les animaux, les animaux non humains, les, les, les, les signes de leur infériorité, enfin leur intériorité factuelle, elles, elles sont abondantes dans le, le, le monde d'aujourd'hui. Ils sont moins intelligents, en tout cas, ils sont moins intelligents par l'intelligence qui permet de comprendre, de communiquer à distance, de, de parler de façon euh, très, très complexe et articulée, ils sont moins capables de réflexion éthique, ils sont moins puissants et donc si on doit considérer ces, ces signes, ces, ces, ces infériorités factuelles comme étant des signes d'infériorité, les animaux sont forcément massivement inférieure aux êtres humains. Et c'est quelque chose qui est constamment mis en avant par les spécistes pour défendre le spécisme. Euh, Ariane Nicolas, donc, dans l'article récent de Valérie Giroux dans La Mance, donc elle est citant, comme, citée comme disant « Les antispécistes veulent avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire la moralité la plus irreprochable sans la position de surplomb que cette faculté présuppose. » il faut, faudrait dominer les animaux mais être à égalité avec eux c'est à dire il faut avoir une moralité qui est supérieure mais donc pour Ariane Nicolas ça prouve la supériorité donc ça contredit l'idée d'égalité dans la perspective d'une égalité essentialiste je pense qu'elle a raison et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut sortir de cette idée d'égalité euh, essentialiste donc euh, moi mon idée c'est qu'il faudrait euh, que, donc l'égalité animale les luttes antispécistes se sont dites héritières de, de, de, des, des luttes pour l'égalité humaine mais que ces luttes antispécistes doivent aussi aujourd'hui euh, je dirais euh, faire leur mue et accepter qu'il y a un certain héritage de ces luttes pour l'égalité humaine que nous devons euh, remettre en question que nous avons un, un droit d'inventaire sur cet héritage et que cette remise en question peut permettre peut-être un avantage y compris pour les luttes pour l'égalité humaine en, en les fondant, en mieux les fondant. Ah, ici, donc, je parle d'une autre convergence des luttes, donc les exigences des mouvements de libération fondamentalement oui, c'est pour noter que les idées des mouvements de libération humaine ne devraient pas être accrochés à l'idée d'égalité essentialiste, qu'au départ, leurs exigences sont des exigences, je dirais, négatives, l'idée que, négative dans le sens qu'il euh, s'agit d'affirmer qu'un certain nombre de caractéristiques factuelles ne comptent pas, la naissance noble, roturier, n'importe pas, ça c'est à la Révolution française, L'antiracisme ne devrait pas être l'affirmation essentialiste d'égalité, mais l'affirmation négative, selon laquelle la couleur de la peau n'est pas une caractéristique qui doit importer. Nous devons lutter contre les injustices économiques par le fait que le hasard de la situation économique n'est pas quelque chose qui doit importer. Et l'antispécisme doit être basé, non, je pense, sur l'idée d'égalité animale conçue de façon essentialiste, mais sur l'idée que l'espèce n'est pas, pas un critère éthique. Pourquoi avons l'idée cette, cette, d'égalité, donc ces, ces, ces refus d'idées discriminatives, euh, se sont transformés en une idée d'égalité d'essence Je pense qu'historiquement, ce n'est pas innocent. C'est-à-dire que les idées d'égalité humaine ont voulu conserver l'idée de supériorité essentialiste. Pour la garder en réserve parce qu'on veut considérer que les humains sont égaux au-dessus des non-humains. C'est quelque chose qu'on retrouve de façon très générale dans l'histoire humaine, que l'idée d'égalité, c'est souvent une égalité essentialiste au-dessus, euh, qui, qui est une idée de supériorité par rapport à un autre groupe. Les, les nobles sont égaux, c'est-à-dire l'idée de pères, les fermes du royaume, euh, les chevaliers de la table ronde, et ainsi de suite, sont tous égaux, mais au-dessus des autres. Les hommes sont égaux au-dessus des femmes. À la Révolution française, c'était l'idée. Les humains sont égaux au-dessus des non-humains. Des non l'idée d'égalité des, de, d'essence, ça permet aussi de faire l'économie de l'éthique, c'est-à-dire qu'on fait une éthique qui est basée sur une histoire d'égalité essentialiste, au lieu de faire une éthique qui se pose la question qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qui importe Le plaisir ou la souffrance ou autre chose donc, l'antispécisme, pour moi, ce n'est pas une éthique, c'est l'antispécisme est une contrainte sur l'éthique. C'est l'idée que l'espèce ne, ne, ne, ne compte pas et que nous devons construire une éthique compatible avec, avec cette contrainte. Et cet antispécisme, je pense, les, les, a un problème et euh, quelque chose de très caustique par rapport aux luttes égalitaristes humaines telles qu'elles sont aujourd'hui. Qui ont un problème structurel avec l'antispécisme. On, on pense souvent que les antiracistes, les antisexistes devraient en plus simplement inclure, faire un pas de plus et inclure les animaux. Je pense que si ces militants et militantes n'incluent pas les animaux, les animaux non humains, c'est parce qu'il y a un problème structurel. C'est que leur vision de leur lutte, c'est une vision profondément euh, essentialiste et elle est essentialiste pour pouvoir continuer s'affirmer comme supérieur aux, aux animaux. Et je pense que nous devons critiquer ça, et nous dev, ne devons plus accepter les discours sur l'égale dignité des humains, sur l'égale capacité des Noirs et des Blancs, des femmes et des hommes, et ainsi de suite. Nous devons, au contraire, affirmer que les idées de supériorité et d'infériorité n'existent pas, et que l'éthique doit être fondée, par exemple, à mon sens, sur la sentience, sur l'égal prise en compte des intérêts de tous les êtres sentients et je pense qu'à ce moment-là ce sera possible d'avoir un mouvement anti-raciste et anti-sexiste et anti-spéciste qui soit en accord avec la vérité avec la raison avec la science en affirmant que la supériorité n'existe pas l'égalité au sens essentialiste n'existe pas et que la seule chose là-dedans qui est à mettre en avant, c'est l'éthique, et que cette éthique doit dégager les raisons justes du comportement juste. Voilà, je suis désolé, j'ai dépassé de, de plusieurs minutes le temps qu'on qu m'avait donné, donc je pense euh, tout de suite euh, qu'on devrait passer aux, aux questions. Voilà.